Gangi Abdou Sane, coordonnateur Pastef Zigenchor, nous sommes nous sommes voilà. nous sommes FM. Alors, nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous Bon, il y a une qui de ce Mais il y a un un Le comité, le comité, le comité, de comité, donc euh, voilà le mm -hmm. pour le comité, le comité, pour rappeler les circonstances, faut le faire, faut le comité, le comité, le faire, le comité, le comité, nous Ma am Ben en contre Ousmane Sonko, Bon, monte, il y a un qui a dit pour régir tant Ma ben affaire. une union un a Moi, je me suis dit que une difficulté pour avoir une pour avoir enquête, je suis une piste. Parce que comme nous avons présent, en plein jour dans caméra, il y une si qui ils disparaître. est-ce que sergent Gilbert, chef DJ Baguier Parce que il des sur le vécu, moi les pistes que J'ai gêné avec bip, bougie du dos, j'ai Mais vous savez que nous sommes de des délinquants gangsterisme franchement ils le ni des faire sure. des ils en de il y a ordre, exécuté. C'est Parce qu'un jour, l'autre jugé. C'est dans loi. Voilà. Alors, technique président Maxal de Ousmane Non, mais André, a un ordre pour dire cette vitrine, première fois, deuxième fois, il a vitrine. Il y a des gens qui les Sénégal ont Afrique. le l'Ordre de Je suis de l'Ordre de Je suis de l'Ordre de le l'Ordre de de le ministre de l'Intérieur pour lui pour Parce que a Ben un peu de de Ousmane Sonko. Il a de choses de a vis-à-vis de a vis-à-vis de Ousmane Sonko. a a de a de a a qui Nous Mais nous même nous des même les donc, mais, mais mais bateau les techniques, les techniques, les technique. Mais nous nous ce nous je ne un sergent de la maison de la maison de Oussama sergent de xalé yi reynou bi ñu toujours il faut pas c'est ko war ne si vous une autopsie donc, il y a un consensus personnel entre moi mm. la région naturelle de Kazama. Nous, parce que là, Ousmane Sonko, c'est le plus qui m'a dit qu'il n'y a de casamante. Donc, en garde. Nous, de Donc, pour le dire, il faut que nous nous lèvons. le Ousmane Sonko, c'est au vu et aussi de toutes les caméras du monde. Donc quel double double c'est pas possible l'air aussi que comme des fois qu'il y liquide à l'origine de son mal lui mettre le parce que là tout prix pas donc, madame Djerne, c'est terminé. Je ne sais vous gens de parce que là, Mais Mais est-ce que vous avez troisième candidature Vous avez des que, bon, si vous de des gens vous vous vous en mais troisième candidature, quand même, il faut qu'on ait la tension parce que vous avez manifesté. un Non, il y a deux choses. Attention. Hmm. Nous, n'abandonnons pas les ressources naturelles. Our prestations arbitraires les prisons du Sénégal sont les plus peuplées en hommes politiques au monde. Les détournements de deniers publics, productifs pour Déjà, cours de compte Déjà, on a déposé un rapport qui à l'affaire COVID-19. impliqué mm. aucun du système. Sans compter les disparitions, les personnes qui disparaissent. Nous, nous, retrouver son corps nous pas du tout. Ensuite nous sommes allergiques à toutes forme de compromission et de surenchères. Pourtant, nous, de de sur Donc, nous avons mené dialogue? pour de... dialogue, ah. ah. Non, je ne veux que une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. a une bonne volonté. une bonne volonté. une bonne volonté. une bonne ou mm -hmm. mars, je passer, 14 personnes décédées. le dois tellement arrêter l'être. L'un d'eux après, nous sommes toujours en prison. 14 personnes sont en Donc, je crois que c'est courage, de a courage, deuxièmement, Troisième, tu y oui ou un non. Troisième, non. non Sénégal. Je suis une famille pauvre. Je suis un milliardaire. Je suis un mon Je suis Je suis un milliardaire. Je suis un milliardaire. milliardaire. Je un milliardaire. Je suis un milliardaire. milliardaire. milliardaire. milliardaire. Je suis un milliardaire. Je suis un milliardaire. Je suis un milliardaire. Je suis un milliardaire. Je suis un mais qui nous transforme la République, mais de la puissance publique, privatisée, pour ne pas les pour les Sénégalais. Tout notre pour son objectif. D'accord. Le Sénégal, vous que vous avez imposer quoi que ce soit au Sénégal. D'accord. que nous avons de nous avons eu mobilisation nous notamment pour nous, Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y a un coordonnateur PASTEF que maintenu la manifestation Pour que vous manifestation La manifestation, oui. hum. c'est le peuple souverain qui de passer le parti, c'est-à-dire même pas sectionnellement, de faire arrêter mm. le peuple souverain, moi, continuer. Parce <muché> que d'ordre. De faire passer passer, me... passer, passer, à faire passer, à faire mm. de partisans. dans le. Mais bien de faire <de muché> un mouvement dans ensemble. Ni à c'est le bon peuple souverain du Sénégal, moi, décider comme quoi il faut mettre fin au règne de Macky Sall par tous les moyens. Comme le dit Macky Sall, est singulier. Il est adversaire le temps par bon, un appareil Ousmane Sonko. C'est le peuple qui a amené cet espoir sur les épaules de Ousmane bon, Sonko. C'est ce peuple qui veut sauver son espoir. mon mot décidé que désormais, il a été fait si le jour où il Ousmane Sonko au palais présidentiel Quelque, le 25 février 2024. Voilà. Condamne-moi d'ordre, vous voyez que chaque jour, il a manifesté. Je la je que mmh. le 25 février 2024 Sonko manbènia, Ousmane Sonko président de la République? D'accord. Je que Ousmane Sonko a fait que Ousmane Sonko soit négocier avec pour que je nakobal. pas. Est-ce que vous Degue Degue a une que que que Parce que que que Ousmane que que que vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous Osman Sonko. savez, Sonko ne vous savez, vous savez, vous savez, le savez, vous savez, envergure. savez, vous savez, envergure ne le ousmane sonko de Dégueulme même pas proposer qui dit Ce c'est pas du tout vrai. Mmh. Par contre, ce qui est c'est que le ministre, l'actuel premier ministre, c'est un ministre des finances, Mambaye a le moitié product, product. a product en termes que d'avoir fait une malversation financière. Il a fait le mini de Il on a mis ça pour nous tous du côté à faire problème. Parce que nous où on détournait le Sénégal, il y a une plainte. Le voleur qui crie au voleur. Donc la faute est très grave. Nous aujourd'hui nous pour que les candidats. Nous nous avons une au pour nous candidat sommes nous un C'est le qui Nous nous un nous c'est Ousmane Sonko. Non seulement il est un candidat, mais le peuple souverain a choisi déjà de faire de Ousmane Sonko le cinquième président de la République, Adiyan Koura. Alors, en une minute, nous avons dit à Le euh, navire de Djambon a assuré un peu de euh, relève le temps que le bateau est situé à paré Est-ce que le bateau est un soulagement pour, pour Askan Dont est, euh, le nombre de places pour euh, pour Djambon. Un à Moi, dit, je si Malgré de Pombi. Ma, ma, ma, ma, ma. non. Pombi pas le Mais t'as dit là, t'as dit bah, t'as dit bah, t'as non bah, t'as dit bah, t'as dit bah, t'as dit bah, t'as dit bah, t'as dit mais perdre biona perdre aussi perdre vienschamp nous perdre encore c'est où perdre boudom perdre colda donc nous il depuis Kazama on est la République même vous des gagné de la zone on a pour institutionnaliser nous-mêmes institution parce que si on est un ne un ni ni ni vous avez un job. Mais ni ni ni ni ni nous savons que nous un talent professionnel pour nous avancer. Nous avons pour nous avancer. dit que nous tous pour... ...information pour Mars ou autre. tout. le Non il ne pas Mais que Parce que il il il est il après nous fait quelque nous avons plus pour le gouvernement le mot de passe maintenant d'aller jouer les matchs qui vous les juges d'aller jouer les gouverneur le au sommet quel grand qualité professionnelle quel le mérite le petit lard vénitien le petit courbet on gouverneur. vérité il Nous devons vous vous rendez compte? Parce que le a c'est vite Ensuite, le seul président au il que ne pas Je ne pas le ne ne ne cest à comme les mauvais élèves, je pense que je suis en professeur, la question est-elle que nous avons posé nos devoirs ou nos compositions Je pense que c'est le même. Parce mmh. que je suis en train de choisir le candidat de la situation, que nous devons gagner, que nous devons avoir une élection Peu importe, amour gloire amour-honneur, amour-dignité. Mmh. Le candidat du peuple, désormais, qui, je pense qu'on le candidat du peuple, il porte les histoires du peuple et ce peuple veut lui rendre un hommage en portant sa sécurité et son triomphe pour un seul écho au fallé de la République au soir du 25 février 2024 ko ko def ñu ko fi jël né hmm jëge jëf abdou sané ñu ngi lay gërëm fatélin Nous ay coordinateur pastef ziguinchor ñu lay ñaanal kédal ak jamma ñu lay ñaanal kédal ak